bonsoir, ma convie comme d'habitude. merci les jeunes recueillent, merci les partenaires enfin besoin de vous chaque fois pour les chefs. donc Bahia Nair, un peu comme la Abdallah. on attendait ensemble ces médias à venir en avril dernier. on commence petit à petit à faire quelques ateliers de chefs. et voilà c'est notre troisième atelier. le deuxième atelier était sur le thème du community management. et là on voulait se concentrer sur la vie des outils de vie des chefs. au programme un une des membres du social media qui est une enseignante qui va présenter quelques outils de veille. Après, il y aura une intervention via Manga de Jérôme Des qui a le site veille digital et qui travaille chez France Télévisions. Et à la fin, on, reste, on laisse le meilleur pour la fin et le produit tunisien avec outils qui va nous parler sur cet outil de veille et tout. Voilà, à vous. On vous réserve la française 2014 Et c'est à vous de faire réussir ça avec votre présence, votre euh, activité. Euh, le hashtag parle de Parlevin, c'est SMCTV. Et euh, bon, je ne sais pas si euh, les producteurs, on peut poser des questions avant ou là, pendant l'intervention. allez à, à la fin. À la fin. Vous pouvez interagir avec votre compte SMC. Euh, Tunisien. Et si vous avez des questions pour le club au prochain, vous pouvez le demander pendant la pause. La pause sera pas de Tunis. Très bien. C'est important que tu te protèges des questions. Il est aussi très bon si tu es ouvert. Quoi là On va là pour aller voir des conditions.